Stéphane, vite, vite, je suis sur le point de devenir un misogyne primaire. Dis-nous du bien des femmes. C'est vrai que, euh, à froid, sans contexte, sans second degré et sans recul, euh, vous pouvez avoir l'impression parfois d'être tombé sur la, sur la chaîne, sur le profil, sur les réseaux sociaux d'un misogyne primaire. Et la réalité est évidemment bien plus, bien plus complexe que cela. En général, c'est... Quand on, quand on observe et quand on met au jour euh, les manigances, que ce soit d'une communauté, d'un genre, d'une engeance, d'un clan, d'une tribu, d'un euh, caractère, d'un type, d'un morphotype, eh bien c'est qu'en fait on l'a trop aimé. On l'a encensé, on en a été sous le joug, on, on a été subjugué, on l'a idéalisé et jusqu'au jour, euh, jusqu jour où on s'est pris la, la, la vitre bien transparente en sortant sur la terrasse d'un pas allègre et puis pan. Là on s'assomme on et on se rend compte euh, bah, qu'il y, qu y avait une vitre et que derrière cette, derrière cette vitre, qui est désormais fêlée et qui ne reflètera plus jamais comme avant, à laquelle ne passera, qui, par laquelle la lumière ne passera plus jamais comme avant, et bien, on découvre un certain nombre d'artifices, d'artefacts, et, dès lors, euh, et dès lors, on est vacciné, voilà, on a grandi, on a souffert. Résultat, euh, j'ai eu l'idée de vous le présenter finalement, je vais vous le dire, je vais vous dire ce que, ce que je préfère chez les femmes, mais je vais vous le dire sous forme d'une tétra... Bon, on dit tétralogie, tétraptique, vous savez, diptyque, c'est quand on présente deux tableaux là en face de l'autre, triptyque, trois par définition, donc quatre, c'est comment C'est co co quadri, tétra, quatuor, quartet, un quartet d'anecdotes mettant en avant chacune euh, l'anecdote la, la plus représentative de, de la meilleure qualité et du pire défaut de chaque, de chaque sexe. Donc, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur, une anecdote mettant en avant ce que je préfère chez la femme, euh, puis on fera ce que je le pire, et puis le meilleur chez l'homme, et puis le, le pire chez l'homme. Voilà. Le 31 c'est Halloween. Bon, pour Halloween, on fait comme l'année dernière 31 demi-journées de contenu, 31 demi-journées de formation ce qu'on appelle dans le jargon des séminaires, euh, eh bien, vous aurez le, le, le loisir, avec le coupon secret, tellement secret qu'il est écrit ci-dessous, de bénéficier donc de 15% sur... Oui, tout à fait, Marie 595 francs, euh, 15% de réduction sur ces 31 demi-journées de formation. C'est seulement du 31 octobre au dimanche 3, 3 novembre, voilà. Jeudi 31 octobre, dimanche 3 novembre 2019, 31, 31 contenus à moins 15% avec le coupon disponible ci-dessous. Ci Alors, la plus belle qualité de F, eh bien, euh, il va falloir remonter à, à 1990 et je venais de recevoir un, un vélo, enfin, c'est un peu inexact. En fait, j'ai pas reçu un vélo. J'ai obtenu finalement le vélo que je convoitais et que j'avais réclamé à corps et à Cri depuis depuis depuis des mois. Et puis c'était pas mon premier vélo, bien sûr. J'avais eu un vélo d'enfant qu'on m'avait d'ailleurs volé. Ensuite, j'avais eu un petit. Il avait été remplacé par un autre vélo d'enfant un peu plus grand euh, un... qu'on appelait à l'époque un BMX. Vous savez, c'était ces vélos pour faire des figures où le tube autour du, du cadre, la partie supérieure du cadre, donc le, le tube était entouré de mousse hein, au cas où on tombe sur, sur le tube. Et cette mousse a été bien utile d'ailleurs, sinon j'aurais peut-être une voie de castra aujourd'hui. Et à 13 ans, j'ai finalement eu mon premier, 12-13 ans, mon, mon vélo d'adulte, qui était non pas un BMX, mais un mountain bike. Et oui, ça n'a rien à voir un BMX et un mountain bike. Un mountain bike, c'était, vous savez, le, le début de la mode de ces vélos tout-terrain, avec des dérailleurs cette vitesse. Et ce vélo m'a fait naître en moi, euh, non seulement une volonté, enfin une espèce de désir euh, émancipateur, hein, il ne suffisait plus de faire des tours du pâté de maison, de l'immeuble, comme ça, en, comme, un, comme un dératé, ça me paraissait un peu, un, peu, un peu court, quand on a un tout petit vélo avec des tout petits trous, bon ben, on, va du parking, on va de son parking au parking du, du, du voisin, on fait un peu le tour de, de la rue, quand on a un vélo d'adulte, avec un grand cadre et des grandes roues, bah tout ça, ça paraît très, très étroit. Et comme le... je me rendais régulièrement à l'époque à Antibes-Jean-Lépin, on habitait à Nice, et Nice-Antibes-Jean-Lépin, c'est une vingtaine, une vingtaine de kilomètres, peut-être 21, 22, bon, on va dire une vingtaine, pour, pour, pour, pour plein de raisons qui ne vous intéressent pas. Eh bien, euh, le vélo d'ailleurs avait été acheté en, à Antibes chez un marchand de cycles qui, à mon avis, existe toujours. Eh bien, en, un jour, que nous l'avions apporté à, à réviser ou à, ou à réparer, parce qu'à l'époque, on, on révisait, maintenant, ça, ça vous paraît peut-être incroyable, mais euh, les vélos de qualité, à l'époque, devaient régulièrement euh, faire l'objet d'une petite visite de, de, de contrôle. Et puis, il y avait une petite révision de la partie mécanique, la partie dérailleur. Et je me rappelle avoir euh, réclamé à ma maman de rentrer, d'Antibes-Jean-Lépin à Nice, en vélo. Euh, 20 km à 12 ans ou 12 ans et demi, euh, tout seul sur la route en vélo, euh, bah, ce n'était pas, pas tout à fait gagné. Et un jour, après X tentatives, elle a, elle a fini par accepter. Il faut bien comprendre que je n'avais euh, jusqu'alors jamais fait de vélo seul sur la route, et euh, pour ceux qui ignorent la Côte d'Azur, euh, le bord de mer qui longe, enfin, le, le, oui, la route de bord de mer entre Antibes et Nice, c'est quand même très passant, c'est une 2-3 voies, euh, où on peut, rouler, on, peut rouler, on peut rouler assez vite. C'était beaucoup moins aménagé à l'époque que ça ne l'est maintenant, je vous parle il y a 30 ans, un peu moins, presque 30 ans, un peu moins de 30 ans. Et, et c'était une aventure dont j'avais même pas euh, songé, osé qu'elle accepterait. Quoi. Et, et je me rappelle, avec la... la la boule au ventre, euh, je me rappelle de cette descente qui, qui partait du marchand de cycle, qui allait m'amener donc finalement, euh, en, en traversant le vieil Antibes, au, au fameux bord de mer. bord de mer qui allait, dont, le dé, dont le démarrage officiel de mon, de mon périple allait, symbol, allait, allait être symbolisé par le fort Vauban, euh, qu a, que j'appelais à l'époque le, le fort carré, juste après le port d'Antibes, et puis du fort Vauban, à, à l'enchaînement à qu'à sur Mer, Saint-Laurent-du-Var Cap 3000, et eh bien à l'époque c'était une espèce de no man's land très très peu, très, très peu aménagé tout droit et les limitations de vitesse étaient un peu plus élevées je crois, à l'époque ça doit être 50 maintenant, à l'époque on devait être sur du 80-90 et, euh, et je me souviens que la, la, la quantité de sensations nouvelles quand vous n'avez jamais fait de vélo sur la route vous avez 12 ans, c'est un nouveau vélo enfin vous êtes... C c'était un bijou, si vous voulez, Elle, ma mère avait dû se saigner aux quatre veines pour me l'offrir, moi-même je, je le considérais comme un bijou, d'ailleurs je l'ai beaucoup respecté, je l'ai encore ce vélo, vous imaginez bien que si je l'avais comme ça, euh, si j'avais été un gosse de riche et si je l'avais maltraité, vous imaginez bien que je l'aurais plus euh, 30 ans après, je sais exactement où il est, je sais où il est accroché, et il est encore en parfait état de marche, j'imagine qu'il faut juste changer les, les deux chambres à air, et, et, et la somme en fait d'influx, et de, de, de sensations physiques, la façon dont les sens sont mobilisés dans, dans, dans, dans, une, dans une petite trotte pareille, je me rappelle, est incroyable. Je me souviens de ces, de ces, de ces sons, de, de ces voitures qui, qui, qui, qui me croisaient, qui klaxonnaient parfois. Je me rappelle cette sensation de, de, de vitesse en descendant la pente à travers le, le vieil Antibes. Je me souviens de. Enfin, je ne connaissais pas le code de la route, donc j'allais un peu au pif. Et euh, en réalité, jusqu'au Fort Vauban. J'avais une espèce d'influx comme ça, d'excitation, puis c'était en pente douce, c'était en descente quasiment. Puis du fort à, à Villeneuve-Loubet, euh, et, et à fortiori de Villeneuve-Loubet à Cannes-sur-Mer, ben c'est un faux plat, enfin c'est un vrai plat en réalité, v vrai plat, faux plat. Euh, et, euh, et je me rappelle que c'est devenu plus drôle du tout, et en réalité euh, je commençais à craindre en fait de... de de perdre l'équilibre ou, ou de glisser ou de me faire renverser. Les sons, euh, l'air dans, dans, dans le visage, euh, la fatigue, la nervosité, euh, la sensation de la nouveauté, tout ça s'accumulait et je me rappelle être très tendu, euh, être, être crispé, euh, aller, aller le plus vite possible pour euh, finalement, euh, à la fois par, euh, comme petit garçon, hein, comme dit Edgar Morin, la vitesse c'est la... C l'application dans le réel de la volonté d'absolu, on va aller le plus vite possible, on, on a l'impression de, de vouloir franchir le, le mur du son, en fait le mur du son je devais être à maximum 30 ou 35 à l'heure, je ne sais pas, 40 grand max en descente, et, et tout ça était euh, physiquement très, très chargé. Quoi. Et, et je me souviens qu'au moment où, où je commençais à fatiguer le plus, c'est-à-dire à mitrager au bout de 10, 12, 12, 10, 12 kilomètres, euh, 10-12 km dans un contexte comme ça, un peu antagoniste, quand vous n'avez jamais fait cette distance en vélo, c'est pas tout à fait évident hein, pour ceux qui en riraient ou qui, qui prendraient ça avec des dédain. Et je me souviens que le pire est arrivé, euh, qui était que en réalité, quelqu'un s'est mis à m'emmerder me, à en fait. C'est-à-dire que je devais pas assez tenir à ma droite, ou je devais peut-être euh, au contraire. Euh, peut-être être un peu trop plus ilanime donc et en fait une, une voiture a, a décidé de me de de, de, de, de, me, de me coller enfin en tout cas de me de, de, de me déranger de me terrifier et euh, rester derrière moi et j'entendais alors parfois des klaxons j'entendais euh, je comprenais pas bien alors' je, je me retournais très très peu euh, parce qu'en réalité j'avais qu'une envie c'était que c'était c'était que ça se finisse et à l'époque il y avait très peu de feu maintenant j'imagine des peu de fois où j'y retourne, je sais qu'il y avait quasiment des feux tous les 800 mètres avec des, des, des bas-côtés aménagés. À l'époque, c'était vraiment une longue ligne droite, quasiment sans, sans aucun feu rouge. Et le peu de feux rouge, je crois qu'il y en avait un à Villeneuve-Loubet à hauteur des Marina et des Anges, à la hauteur de ces immeubles en forme de voile de bateau. Et j'avais eu la chance de l'avoir au vert, donc je ne m'étais quasiment jamais arrêté. Et je sentais, en fait, cet euh, inconnu qui me mettait la pression à quelques, à quelques mètres derrière moi. Et plus évidemment, je le sentais, plus j'accélérais. Mais bon, à un moment, on est, on, on au limite de sa, on est aux limites de sa vitesse. Plus j'accélérais, bah, évidemment, plus j'étais tendu. Alors euh, l'inconnu, euh, bah, forcément, euh, roulait trop lentement pour, euh, par rapport aux autres voitures, parce que vous imaginez bien que quand vous, vous calez à la vitesse d'un vélo. Donc du coup, il était doublé lui-même par des gens qui le klaxonnaient, mais je devinais pas vraiment d'où venaient les klaxons, si vous voulez, et j'arrivais pas à me retourner, j'avais pas encore l'équilibre et la maîtrise nécessaire pour rouler à fond tout en me retournant bien, donc je, je lançais des, des brefs coups d'œil derrière moi et je voyais que je voyais une forme, une espèce une espèce d'ombre, et puis la, la lumière la lumière baissait et les, les, on était comme ça entre chien et loup, et en fait je n'arrivais pas à distinguer si le chaos, si la confusion, si les klaxons que j'entendais derrière venaient de cet inconnu Voulaient m'impressionner ou des gens qu'il dérangeait lui-même ou qu'il doublait, donc ces gens le doublaient précipitamment, puis se rabattaient euh, devant moi. Tout le monde n'a pas l'empathie euh, de laisser de la place à un, à un cycliste, euh, donc euh, en plus, genre, je ne sais pas, je sais pas du tout, à, je, je devais pas trop avoir la latitude ou la, le, le langage corporel d'un cycliste. J'étais espèce d'ado euh, avec mon short, il met riboc. Euh, et une touffe comme ça sur mon VTT tout neuf. Et je me rappelle être arrivé, euh, en fait, euh, exsangue, à, à bout de force, à bout d'un flux nerveux, c'était pas de la, que de la force physique, c'était vraiment que j'avais totalement sous-estimé le, le, le chaos de la circulation, et j'avais totalement sous-estimé que le fait d'être pris dans autant de signaux euh, et autant d'antagonismes, euh, et devoir lutter pour mon espace, pour ma priorité, euh, tout ça était, était vraiment euh, très éreintant. Je ralentis, ralentissant finalement, à bout de souffle, euh, quasiment avec un torticolis, euh, je réussis quand même à, à, à, à tourner la tête et, et à voir qui me suivait. Et en fait, vous l'avez évidemment deviné, c'était ma mère en fait qui me suivait. Et... Euh, et ma mère avait, avait, avait euh Ma mère n'a pas eu le courage de m'empêcher de, de me lancer dans ce petit projet. Mais en même temps, elle m'a suivi tout du long pendant plus de 20 km, pour que je ne tombe pas et qu'il ne m'arrive rien.